Bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles, j'espère que vous allez bien, maximum de partage. Et je vais un peu parler de certains blogueurs qui parlent au nom des partis politiques et qui parlent de communauté. Pardonnez, l'heure est grave, ce n'est pas la, les campagnes aujourd'hui pour dire premier tour, deuxième tour, on doit s'associer avec tel. Non Jusqu'à présent, je vois des gens assis, parler, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Et ils n'ont même pas honte de dire qu'ils s'adressent à leur communauté. Ils n'ont même pas honte. Mais grandissez un peu dans la tête. L'émotion, là, on ne fait pas en politique. Vous n'avez pas compris Vous n'avez pas compris Non, venez s'asseoir, raconter des histoires. Vous voyez la situation aujourd'hui Conan, Alliance, RPG. Qui vous a dit c'est Alliance, RPG, UFDG pour que le RPG soit au pouvoir Qui vous a dit c'est Alliance, RPG, et UFDG pour que l'UFDG soit au pouvoir Qui vous a dit c'est Alliance, UFR et UFDG pour que UFDG soit au pouvoir Toutes ces alliances, c'est pour pousser le bandit à quitter. C'est pour pousser le bandit a vite organisé les élections et quitté. Vous n'avez pas compris cela? Vous n'avez pas compris? Mais je vais dire à certains aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas compris, si Mamadi, Dumbuya et son clan, ils ont peur de quelqu'un, c'est le présent Alpha Condé. Peut-être que vous vous parlez des élections. Oh, IUPDG est mieux organisé. Mais aujourd'hui, je vous dis, si Mamadi a peur de quelqu'un, c'est du présent Alpha Condé. Vous êtes là en train de dire beaucoup de choses. Ah non, eh, UFDG doit accepter. Moi, je vous ai déjà dit dès le départ. Allez-y regarder mes vidéos. Tout ce que j'ai dit, c'est ce qu'ils ont fait. J'ai dit ici, si vous serez opposé. Je n'ai pas besoin de venir m'asseoir parler. Mais allez-y écouter mes vidéos. Au moment que vous, les blogueurs là, vous êtes en train de applaudir, traiter le président Fakonde de tout, colis ou je ne sais quoi. Je vous avais dit. J'ai dit, vous allez venir, on va faire les yeux doux face au CNRD. Où vous vous, où vous, vous regardez là, c'est là-bas, nous nous dormons. Vous venez vous asseoir, en train de venir s'asseoir, raconter des histoires. Ah non, EFDG, alliance, vous ne comprenez rien du tout. Si vous êtes musicien, faites la musique. Si vous êtes chauffeur de Macbona, continue à, à rouler. Mais la politique là, ce n'est pas pour vous. Quelle stratégie vous vous donnez Venez s'asseoir, on ne veut pas. Mais quelle stratégie Quand on dit qu'on est influenceur, là, c'est ça. Quand on dit qu'on est influenceur, tu dis quelque chose et ça se réalise. Mais venir s'asseoir, raconter des bobards, chercher à diviser, mais tu n'apportes pas de solution. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils sont manipulés par Ousmane Gawad. Il y a beaucoup de nos communicants aussi qui sont manipulés. Pas des gens du RPG, moi qui vous parle. Il n'y a pas ceux qui ne m'ont pas proposé. Ils m'ont propos, appelé en privé. parlé de communauté. J'ai dit, net non. Vous, vous n'avez rien compris. À ce moment, vous étiez en train de danser pour le CNRD. C'est-à-dire, quand je vois ces personnes se flanquer derrière leur téléphone, prendre, oui, nous, alliance. Moi, je vous dis aujourd'hui, si le CNRD, ils ont peur d'un homme, Aujourd'hui en Guinée, c'est le président Alpha Condé. Mais vous ne comprenez pas, vous pensez que eh, c'est rentré. Le combat du président Alpha Condé, lui, il va le faire. Les, ses militants vont le faire, les alfaïstes le feront. Mais le combat des partis politiques, pour le survie des partis politiques, c'est ce que vous n'avez pas compris. Sinon, moi, je n'allais même pas parler des partis politiques. Mais aujourd'hui, vous voyez tout le plan. Au lieu de donner, c'est-à-dire apporter... Des solutions Non. Ah, UFDG. L... D'abord, je vais vous dire une chose. Vous qui dites que vous aimez El elle vous n'aimez pas. Moi, ce que j'ai fait, je me suis déplacé. El Asseloudale est venu ici. Vous ne savez même pas, ça, ça a été d'abord à l'avantage même de la La haine qui était là, nous nous sommes parvenus aujourd'hui à enlever ça entre l'UFDG et le RPG. Moi, Damaro, vous savez combien de militants de du RPG J'ai bloqué sur ma page ici Mais on a fait tout ça Vous pensez que c'était dans l'avantage de qui Le président Fakonde a déjà fait sa vie Il a déjà fait sa vie ici C'est pas pour restaurer son honneur maintenant Mais vous ne comprenez pas Salut tout le monde Les gens viennent s'asseoir hein? Ok attendez le maudit là Je vais le bloquer d'abord de... Il y a tellement de tonneaux vides Ils n'ont rien à faire Viens se flanquer, parler À un moment donné, réfléchissez. Vous pensez que quelqu'un fait le combat pour l'autre L'étudiant, non, il ne faut même pas le répondre, il est bloqué. Vous pensez que quelqu'un fait le combat pour l'autre En politique, c'est quand vous avez l'ennemi commun que vous fédérez vos forces. Mais si vous n'avez pas compris cela, vous les voyez faire des vidéos. Ousmane Gawal... En train d'instrumentaliser certains. Donner de l'argent. Voilà, oui, n'acceptez pas telle alliance, telle alliance. Parce qu'ils sont prêts à rester. Ils ne veulent pas partir. C'est pareil pour le RPG. Mamadi veut. écoutez, vous voulez, vous ne voulez pas, il va partir. Parce que le gars, il ne veut pas organiser les élections. Et c'est ça la vérité. Après son discours du 5 septembre, c'est ce qui le rattrape aujourd'hui. Une année et demie déjà. Si vous n'avez pas compris cela, les tournées là, c'est pourquoi? Les sacrifices là, c'est pourquoi? Les mouvements de soutien là, c'est pourquoi? Vous avez vu aujourd'hui, ils ont cru que ça va être comme pour Paul Pogba, Ronaldinho. 200 000, 100 000, 50 000. Mais aujourd'hui, ils ont vu le fiasco. Parce qu'ils ont cru que non, avec ça, les gens allaient remplir le stade. Fiasco. Échec total. À la dernière minute, on dit à des gens, vous pouvez venir rentrer. Vous pensez que Mamadi a peur de ces leaders-là Ceux qui me parlent de Elaseludale. Mamadi est venu le faire sortir devant vous ici. Raser sa maison, vous avez fait quoi vous êtes toujours là, non, Mamadi, eh, eh, eh, eh, eh, UFDG, il ne faut pas t'associer à lui à RPG. Si vous saviez ce que Doumbouya a contre votre leader, ce que vous êtes en train de dire, moi je vous ai dit, hein, je vous ai dit, ceux qui sont dans, dans le CNR de là, je connais la majorité. C'est des gens du RPG. Le trait c'est Mamadi, c'est lui qui était impliqué dans des affaires louches. Ceux qui sont là, on se connaît. Nous nous connaissons. Mais le combat aujourd'hui, c'est de faire partie le bandit, vous n'avez pas compris. Nous, ça, nous, nos cœurs ne battent même pas. Ces gens qui sont là, les noms que moi, je cite, c'est des gens qu'on a connus. Mais on vous parle chaque fois, on vous parle, vous ne comprenez pas. C'est-à-dire vous fatiguez même vos leaders. Vous êtes là à fatiguer vos leaders. Dont on dit ici, de l'autre côté ici, ah non, si le coup d'État s'est arrivé, c'est parce que l'UFDG a souhaité, ils ont fait ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on a dit? L'UFDG, ce sont nos adversaires. J'ai dit, même moi, aurais été à la place de l'UFDG. Mais ça allait être comme ça. Mais avec le temps, ils ont vu la vérité. Mais si vous n'avez pas compris cela, ils vont s'asseoir sur les réseaux sociaux. Oh non, alliance à gauche, nanani, nanana. Et vous voyez, quand il y a manifestation, ce qui se passe. Je vous ai dit, ces gens-là, le chef d'état-major de l'armée, les Idiamines, fermeture des frontières. Quels sont ceux qui conseillent le président Fakonde Vous qui parlez de haine, là. Ce n'est pas eux qui ont fait le coup d'état. Quand c'est le président Fakonde, quand c'est docteur Diané, quand c'est Damaro qui a fait le coup d'état. Hein Je vous dis. Donc, c'est pour vous dire combien de fois ceux qui faisaient le mal, c'était eux. Les malfaiteurs, c'était eux. Ceux qui voulaient qu'il y ait des révoltes, qu'on ferme les frontières, c'est eux. Quand il y avait mort d'hommes, et il n'y avait même pas de preuves de vidéo, c'était eux. C'est les malfaiteurs. Mais si d'autres n'ont pas compris, chaque jour, ils viennent... Juste pour chercher à diviser. En tout cas, moi, je vous ai dit, aujourd'hui, au sein de l'armée, la majorité aujourd'hui, je vous dis 95% de l'armée aujourd'hui, ils en ont marre de Doumbouya. Ils sont fatigués de Doumbouya. Ils voient sur quel terrain Doumbouya est en train d'amener la Guinée. On ne fait pas attention. Ce pays risque de basculer. Si Mamadi ne quitte pas à la tête, c'était le même scénario avec Dadis. Et Dumbuya est sur ça. Lui-même, il a compris. Il est en train juste de forcer. Peut-être quand ça va chauffer, la communauté internationale, ils vont dire, ah non, il faut on va faciliter comme Damiba. C'est tout. Mamadi sait que c'est gâté. Il sait lui-même que c'est gâté. Le président Alpha Condé a motivé ses bases. Mamadi sait que c'est gâté. Si vous ne comprenez pas cela. Vous êtes là à nous distraire seulement. Mais donnez des solutions. Ou bien apportez votre soutien. Quand vous dites non, il ne faut pas t'associer avec l'autre. Mais vous-même sortez maintenant. Dégagez, Mamadi. -moi, moi, je vous ai déjà dit. Wallah, si on peut mettre El Asselu Si vous avez un pouvoir de mettre El Asselu Moi, Damaro, je serai le premier à applaudir. Je serai le premier à applaudir ceux qui parlent. Si vous avez la solution. De mettre la Je préfère un civil au pouvoir parce que la Guinée est coupée aujourd'hui. Les investisseurs, les bailleurs de fonds ne vont rien donner à la Guinée aujourd'hui. C'est tous les projets qui sont aux arrêts. C'est ce que vous n'avez pas compris C'est ce que vous n'avez pas compris Si vous avez vraiment de la magie, des secrets là pour mettre la solidarité, mais faites-le C'est aussi simple que ça Tant que ces bandits sont là, 10 ans, la Guinée n'ira nulle part. Parce que c'est des voyous, c'est des vagabonds, c'est des narcos, c'est connu par la communauté internationale. C'est au peuple de Guinée, aux militaires guinéens, de décider de les enlever. Ce n'est pas la communauté internationale. Vous n'avez pas compris cela Vous-même, vous devez vraiment dire merci pour le combat que nous, nous avions fait. Vous voyez, nos, nos communicants, personne ne dit un mot sur vos leaders. Mais vous, je me demande, il y a quoi dans vos têtes là, quoi Tout en présent, Alpha Condé, tout en tel. Vous pensez que c'est comme ça, on grandit le parti Quand vous dites que vous êtes organisé, vous êtes organisé. Mais il faut des alliances dans ce pays-là. C'est ce que vous n'avez pas compris. Tu peux être bien organisé dans ta cour, mais il y a quatre cours. Si toi, tu es toi seul, tu es bien organisé. Mais si tu ne cherches pas à tendre la main vers les autres, là, tu es organisé comment? Non, non moi, je ne suis pas découragé. Mais franchement, quand je vois des gens qui viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux raconter des histoires, des bêtises, c'est de n'importe quoi. Moi, je ne peux même pas me décourager. Moi, je, ces gens-là, c'est pourquoi je dis... Il y a des blogueurs, il y a des influenceurs, il y a des gens seulement, ils veulent parler, oui, pour parler. Mais sinon, sinon ils ne disent rien de bon. Ils ne disent rien de bon. 2010, c'est tout le monde qui est sorti. Non, tu as il y a de ces personnes-là qui sont bêtes, qui viennent s'asseoir, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de dire. Tu dis aux autres, oui, on ne veut pas alliance. Mais qu'est-ce que toi, tu portes comme solution? Moi, je vous ai rappelé ça depuis longtemps. Allez-y, écoutez mes vidéos. Vous pensez que Dumboy va faire cadeau, il a fait cadeau à Damaro. Il a fait cadeau à Dr. Kassori. Il a fait cadeau à Dr. Diané. Je vous avais dit ça depuis dès le départ. Ils vont arrêter les anciens là. Pareil pour l'UFDG, j'avais dit ça ici. Vous pensez que Dumbuya a des sentiments pour Elès Loudalé Vous pensez que. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour Dumbuya ici Vous avez dansé. Il était à Bambeto. Matin, midi, soir. Il venait. Vous étiez là à les embrasser. Vous l'avez appelé le sauveur. Vous avez tout dit. Mais ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, est-ce que même le président Fakonde a osé faire ça Mais quand même, changez les gars. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, là. Osez Faire sortir Ella Seloudalé de sa maison. Raser la maison, faire ce qu'il veut. Mais qu'est-ce que vous voulez encore qu'il vous, qu vous montre encore qui n'est pas prêt pour vous. Quel genre de choses que vous voulez Que Ella Seloudalé descende à l'aéroport Bessia, qu'on le prend directement à la maison centrale C'est ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris de la politique de Mamadi Doumbouya Lui, c'est un bandit, je vous dis. Mamadi, C'est un gangster. Mamadi, c'est un narco. Mamadi a fait le coup d'État pour survivre. Parce que c'est un narco. Il allait tomber. Et aujourd'hui, il est poussé par la France. Même les États-Unis ont fait dos. Certains pays européens, ils ont compris que Mamadi était un narco. Trois tonnes de cocaïne saisies en Guinée. Ils ont fait disparaître la marchandise. Vous n'avez pas compris jusqu'à présent. Vous, vous n'avez pas compris que ce, que ce type, c'est un bandit Combien de personnes, combien de militaires sont morts On parle de justice pour ces gens Combien de disparus depuis que Mamadi est venu Vous n'avez pas compris Franchement, je demande aux responsables de ces partis politiques, de certains petits blogueurs, appelez-les, vous allez les raisonner, quoi. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont rien compris. Voilà. Le CNRD est en train de faire pipi dans leur pantalon. La marche du neuf. Ils étaient en train de faire pipi. Alliance. Alliance aujourd'hui. Alliance aujourd'hui. RPG arc-en-ciel, UFDG, ANAD, UFR, Société Civile, tous ces gens. Pourquoi on arrête aujourd'hui le, le coordinateur des Forces Vives, Abdul Sako Mais vous, vous ne comprenez rien dans tout ça. Là. Mamadi ne connaît rien si ce n'est pas la force. Mamadi ne connaît rien si ce n'est pas la force. Aujourd'hui, on fait tout et ça va. Et entre la haine qui était là, nous devons même dire merci. D'une part, nous sommes responsables, nous les communicants. Ce n'est pas nos leaders. Nos leaders se parlent, ils se connaissent. C'est encore nous. Parce que beaucoup parmi nous sont irréfléchis, les communicants. L'Aignol, affaire de communauté, Manika, forestier, soussou, tel, je suis communicant, bascote lani. je suis communicant, mandé, je suis communicant, je défends ma communauté, L'Aignol, je, je suis forestier. Voici ces trucs qui nous divisent. Mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à se ressaisir. Elle et Selouda, les Damaro, ils se connaissent. Ella et soldat, le Dr. Kassoli, ils se connaissent. Fayam, Minomono, Dr. Kassoli, ils se connaissent. Docteur Diane et tous ces gens ils se connaissent. Donc arrêtez à un moment donné quoi. Voici encore un idiot qui est là, comme Moussa Pépéco, il travaille. Vous savez, c'est ça le problème chez vous. Quoi. Il est en train de pleuvoir. Il est en train de pleuvoir. Vous prenez des seaux d'eau que vous allez arroser des plantes. C'est parce que jusqu'à présent, vous êtes aveugles. Vous êtes idiots. Mamadi est sorti depuis quand pour aller chercher un contrat Qu'il travaille. Tous ces chantiers-là, c'est qui Le financement, c'est qui Montrez-moi un, un projet clé. Il a dit ici, avec ou sans la Coupe d'Afrique, qu'il allait faire des stades, il allait faire un chemin de fer Bamako. Pourquoi il n'a pas fait ses poses de pierre C'est-à-dire, vous, vous faites rire quoi. Tous ces chantiers-là. Parler d'un projet, c'est facile. Monter un projet, on peut dire encore c'est un peu facile. Mais trouver le financement d'un projet, c'est ce qui est difficile. Tous ces projets qui sont là, le financement, c'est grâce au président Fakonde. Maintenant, c'est ce que je vous explique pour comprendre. Il est en train de pleuvoir et Mamadi, il prend le seau, il dit qu'il va arroser les plantes. Ça a quel sens Ça a quel sens Sans lui, ça allait se faire. Ça dit, ces projets sont déjà financés. Ce qui était difficile. Maintenant, il vient, il enlève le président Fakonde, il, il vous dit, oh, c'est grâce à moi, les plantes là. Et pourtant, il est en train de pleuvoir. Ça n'a pas de... Vous là, ça dit, Mralou Yelako, il est en train de travailler. Vous ne saviez même pas. Ces projets, l'argent, vient d'où Vous savez, le... un kilomètre, un kilomètre de route en Guinée, ça fait presque 10 milliards, un million de dollars. Aujourd'hui, les enseignants contractuels, les enseignants contractuels, ça fait 6 six, six mois aujourd'hui, ils ne sont pas payés. Les agriculteurs aujourd'hui, pas d'engrais, rien du tout, ça pleure partout. Aujourd'hui, à Zérecoré, demandez les gens, interconnexion, coupure, il y a problème de facture. Ils doivent payer facture, l'argent qui rentre. Vous oubliez tout ça. 12 500 fonctions publiques. Et quand j'entends des idiots venir s'asseoir, quand ils sont en train de travailler. Fermez vos yeux, continuez à rêver. Continuez à rêver. Allemagne, faut signaler. Vous ne savez même pas c'est quoi le développement d'un pays. Les anciens billets que le présent Alpha Condé avait retirés, les vieux billets de 10 000, aujourd'hui vous voyez en circulation, mais jusqu'à présent vous n'avez pas compris. Je vous avais dit qu'ils allaient mettre ces billets dans la circulation. Tout ça on avait retiré. Mais vous ne comprenez pas jusqu'à présent. Vous pensez que la Banque mondiale, les grands pays-là, ils vont prendre leur argent pour donner aux bandits Alto là Ils sont sortis aller chercher. Même Ousmane Gawal, il a tout fait pour avoir une rencontre à l'Union européenne. Ils ne l'ont pas donné. Et tiens, Alto Okarama, vous les voyez voyager là. Mais ils signent quoi Est-ce qu'à la télévision nationale, on vous a dit ici, voici tel contrat bilatéral entre la Guinée et tel pays, ils ont signé les accords, le financement. Ils vous ont dit ça Non. Ils ne font que se promener. Ils ne font que se promener, faire croire à la population que oui, ils sont sortis. Rien. Rien du tout. Rien du tout. Voici encore un qui est bête. Qu'au papé Traoré, qu'au eh, bientôt Massanta sera bitumé. Mais va demander les gens. Tu penses ça dit, c'est vous des gens comme ça, qui viennent s'asseoir, raconter des histoires. Vous pensez que c'est comme ça, un projet, on vient comme ça, oui, et on va butimer. Demandez, tous ces projets-là, c'est déjà signé. C'est comme Senko pour aller. C'est comme l'abbé Mali. Allez-y, regardez les archives. Vous allez voir ça. Mais vous ne comprenez rien du tout. ces bandits là mais on le fait. Ça en quand moi la vous voyez qu'aujourd'hui économiquement le pays est à terre le port de conakry aujourd'hui ce qui fait rire aujourd'hui tout passe par ces pays là Ma attendez comme toi tu n'as rien compris idiot parce que à l'autre de le groupe des amara là amara amara un bandit comme ça le père de Amara était la troisième mandat Kenakake. La Guinée tout dit. Cédric excusez-moi, il faut que je parle à ces bornes là. Alou Konya, mon Konya Kao, la Guinée, Mabana maghbanala borlau, comme Libérian, Konya Kao Bouyé, Konya Kao a placé Basso. Il est Amara, il est directeur de l'école militaire. Asaba Boubène Guinée, président Fakoli. Police nationale, Asaba Boubène a nommé là, président Em eh, amranani na na genetala, kumale mai ndefika mo u kukiyono kw'a blani yono amwala majuma dumbo yako, ana mukela inje, kai siti no kake kuma kumai ate fuskarama politikiro, ate fuskarama, ai ministre mafineke forela. ministre jori bola forella, mo jori aro, ai konya si kake re na boké, kini sikako kumai présent fa conna là toi elousene temassanda kalé atoundé minissiala lousene mabarek et massanda ibrahim krouma te connaît kalé damarotu mini a la kaké mona mona kanfoyé ko amara ay siké jénétro yakabi sénégalaw vous ne comprenez absolument rien du tout ta kinissito no ko abarela la côté no vous savez actuellement Demandez ceux qui travaillent à la Banque centrale. Demandez ceux qui sont au Trésor public. Ils vont vous dire, Troyami, mm. Mouko, Kayunobi. Fouiti, non. Laguna Wariko. Mamadi a promis les militaires. Il a promis les militaires 100% d'augmentation pour pouvoir les calmer. Il a donné 25%. Au moment qu'il est venu, il y avait de l'argent. Mais demandez-le. Où sont les 75% s'il si avait, il allait donner. à si Mamadi avait les 75% aujourd'hui, il, il allait augmenter pour les militaires. Mais il n'y en a pas. C'est pour vous dire qu'il n'y en a pas. Mamadi est un démagogue. Il est un démagogue. Il est venu, les étudiants, qu'on a doublé. Les journalistes, il a doublé leurs subventions. Mais aujourd'hui, il est bloqué. Il n'y a pas de recette. Vous voyez aujourd'hui l'impôt partout. Ils sont en train, Les commerçants, les hommes d'affaires sont en train de quitter la Guinée. Ce que je voulais dire tout de suite, là. le port de Conakry. Allez-y, les dockers aujourd'hui. Il n'y a pas assez de containers. Il n'y a pas assez de containers. Les banabanas à Madina, il n'y a pas assez de containers. Il n'y a pas d'activité dans le pays. Les transports avant Sierra Leone, Libéria, la Côte d'Ivoire, le Mali... Les gens venaient au port de Conakry prendre des véhicules, prendre des marchandises. Tout ça, c'est mort. Parce que ça ont... dit, ils sont pauvres aujourd'hui. Ils cherchent à augmenter les recettes. Ils ont augmenté les impôts partout. Rien ne va. Rien ne va. Les Séréalionnais aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de grains ici. Mes cousins, c'est des transiteurs. Mes cousins, c'est des transiteurs. L'oncle même de Dumbuya. C'est un grand transitaire ici. Il n'y a pas quelqu'un qui envoie plus de, de voitures que lui. Lui, il peut témoigner, monsieur Silla. Avant, il, il pouvait faire un, deux conteneurs par jour, même demandez maintenant. Demandez les, les, les, les transitaires en Guinée. Rien ne marche. Les Libériens envoient leurs conteneurs au Libéria, les Siralonais envoient pour eux chez eux. Il y a encore des Guinéens qui transitent leurs marchandises. Ah, le Liberia et la Sierra Leone qui perd qui perd ils vont fabriquer de l'argent ils vont creuser, non c'est parce que c'est des tonneaux c'est parce qu'on a fait des bourriens lorsqu'on vous parlait ici, oh non c'est l'affaire des jeunes des jeunes tonneaux vides des jeunes tonneaux vides un vaurien comme votre Amara co-secrétaire à la présidence il a quel niveau un simple militaire, co-secrétaire à la présidence des arrogants, des gonflés comme ça on ramasse des tocas, des vauriens, on vient les nommer. Montrez-moi un secteur aujourd'hui, à part Mamaya. Bientôt la fin d'année. Il y a des enfants qui ont passé l'année blanche, je vais dire comme ça. Demain, on dit examen, résultat catastrophique. Vous allez accuser qui S'ils si n'ont pas appris là, est-ce qu'ils vont pouvoir traiter les sujets Encore moi, je vais m'arrêter ici. Je dis merci à tout le monde. En tout cas, la marche du 15, si les gens veulent, ils n'ont qu'à sortir. S'ils veulent, ils n'ont qu'à rester assis. Mais, Mamadou Doumbouya, il n'est pas prêt à partir. Amaprekawabi, Kawasini, Voilà. Si les leaders politiques, là, vous voulez prendre vos responsabilités, prenez vos, vos responsabilités. En tout cas, le type, uh -huh, il n'est pas prêt à partir. Donc, euh, les soldats patriotes, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit, un un, prenez vos responsabilités, assumez, dégagez Mamadi Doumbouya. La solution, c'est ça. Si vous n'enlevez pas ce bandit, Mamadi Doumbouya, il va laisser la Guinée dans le chaos total. Vous voyez aujourd'hui, même les gens se connecter, c'est tout un problème. Ce qu'ils vont manger demain, c'est tout un problème. Pas d'activité dans le pays. Le pays est mort. Ça dit, il n'y a rien. Ils ont dit au Ronaldinho, il n'y a même pas d'argent. Les gens n'ont même pas de transport, n'ont pas de salaire. Ils vont payer 200 000 pour aller regarder qui. Ils vont payer 100 000 pour aller regarder qui. Le transport. Tu vas quitter Kaloum. Les jeunes là qui aiment le ballon. Toi, ils t'ont un transport bas. Qu'elle fait Kaloum? Fafé. Nongo Le prix de taxi. On après de payer encore 100 000 ou bien 50 000 qu'on a de regarder Ronadine. Vous avez vu le résultat? Bêtement Les gens n'ont pas d'argent. S'ils avaient l'argent là, ils allaient partir. Mais Namuna, c'est activité Youmouna. Il n'y a pas d'activité dans le pays. Port Les motos il n'y a pas d'activité. Avant, petit déplacement, 50 000, 100 000. Mais allez-y demandez aujourd'hui. Regardez le long de route, mais tapez mané. Andekelma Madina Ang je vais Madina An Matoto, Esani, et tapé Matoto, han Tombolia Esani. Allez-y dans les marchés, demandez les mamans. Qui bandit d'or et rame mabere et les religieux. Fourier tant. Elaïsa Kuna Mato. Est-ce que toi tu as besoin de quitter Bascot pour aller jusqu'à Sigiri? Où est-ce que Eh, Elle a Il faut que tu aies un C'est-à-dire, il faut que tu aies un a. Il faut t'asseoir. Elle a un tel Il faut que un tel Il faut un Il a Alia na mindeto. Liyo mbangura na mindeto. Baskot kadri na mindeto. Muta nukili sona. Muta na baskote asore ki. Inato nita niyatake malagine finara. Waala. Inato. Nita niyatake malagine fenara, Paswa muga roma alayara. Ota imam Imam Salifufan. Boku ave destime pour lui. Menafanga erreur matu. Premier jour, il dit que d'abord, il va rencontrer Gomu avant de rencontrer les forces vives. On a trouvé ça une bonne décision. Mais regardez le serment. Ça dit, c'est pour aller attaquer flagramment les leaders politiques. Non, ils ne sont pas bons. Ils les jugent même. Mais tu n'as pas jugé Dumbuya qui a tué. Présent Alpha Condé Nouna, Mengen Nouna, votre nanabar, Imam Salifou. N'a didi, n'a drogmati, n'a fini kartongo. Afa, amére ma faka. Et mouna non di falabè, n'a fa mouna al-kurana kui. Quand l'islam est ma falane, choisissez le meilleur d'entre vous. Eh non. Imam Salifou, Ibrahim était ma Les gens qui étaient le seul presque religieux, yama, m'a nou nous larre Mais il faut, il politique fait. Sinon, tu n'avais même pas besoin. Les gens t'ont respecté. Les politiques, ils vous ont respecté. Vous avez dit que vous voulez les parler. Ils vous ont écouté. Ils ont même reporté la manifestation. Mais où est a misé Où Ce sont eux qui sont appelés à diriger le pays. Pas ces bandits, ces voyous, ces vagabonds, ces narcos. Imam Salifou. Imam Salifou. Tu n'as pas besoin de juger quelqu'un. Il t'a envoyé mon Mais moi je à il m'a juger moi. Imam Fala, ma politicien je Maman dit Doumbouya Fan. N'a pas de fare plus de 200 personnes neuf ans mais nous avons des mais on a quand même on a soriira est-ce que toi tu as besoin de venir dire les politiques ils sont mauvais non on a, on a déconné fait quoi on a déconné fait au-delà non dit falana n'est pas c'est pas sa place il doit quitter mais vous n'influencez pas sur le pouvoir. Vous vous influencez sur ceux qui veulent le pouvoir. aura problème de bien de de Il y a problème vous. Vous -des faire, y Il y a a Parce que on nous un problème et ouais, enfin, ils birent voilà. Autant religieux, autant un homme, dire à qui me l'idée, autant non un homme, dire à part de même à Kubi Nara, on a fait. Franchement, hélas, euh, tu m'as déçu vraiment. J'ai fait une rafantama, finira. Mais actuellement, moi je t'ai mis de côté parce que religieux nous finis politiciens, là, religieux nous finis juge marabara. Non non non, Imam Salifou Voilà Franchement, on va la déconner Donc a euh, était ressaisi, rien, il n'est pas encore tard Oga ou roul Malimato, Burkina Mato Mouronaba, naba au Burkina Et nous hein? En Côte d'Ivoire les religieux Et non d'Ifala Présent à la Sambé Donc euh, merci à tout le monde Merci à Mandela, merci à tout le monde. Moussa Sidi Konate, Girardino Kamara, merci à vous. Tcherno Suleman Diallo. Continuons le combat, la marche du 15. Rien ne fera partir Mamadou Doumbouya si ce n'est pas la, la force. Tant que Sore Tongo sa Mamadou Mara Mamadou Doumbouya, moi suis militaire, leader politique, Bill Moune. Nous allons négocier Mamadou Doumbouya. Il a pris les armes. Mamadi Dumbuya, mussez ces colons, faut la force. A mussez ces si ce n'est pas la force. Vous pensez que c'est les caresses là? Autant bien Mamadi Dumbuya. Il a dit qu'il n'a pas d'état d'âme. Il dit qu'il va faire le sale boulot. Vous n'avez pas compris? Ka ota mbo tulimu na ka o ne mu mane. Dumbuya n'a pas dit qu'il va faire le sale boulot. Il n'a pas dit bon boulot Il dit son sale boulot nagara fata ma. Odoore. Mbara falabe Mamadji Dumbuya kunyuma. Abala daugo. Odo Wa Mato. Lui, il est devenu fou. Il nous, dit, il nous traite yandéraba. Il finit. Adam a dit Tu deviens un monstre. Mamadi Dumbuya est un monstre. Donc, ce qu'on doit faire, est-ce un monstre enrageux, là? tant que tu ne la bats pas, là, fait. il n'y a pas d'autre solution. Il ne va pas te comprendre. Donc, on va faire Mamadi Dumbuya, la Guinée s'en est. Voilà. Je suis ouais, Konate Libreville, merci à vous, Suleiman Kamara, merci à vous, Dija, merci à vous, merci à tous les patriotes. Vive le président Alpha Condé, vive les forces vives, abat les putistes, abat Mamadou Doumbouya, abat les narcos, abat les tonovites, abat ces vouriens aujourd'hui qui mettent le pays en retard. Chérif Sadabou, merci à vous, des incapables. Créer de l'emploi. Si vous avez, vous avez mis 12 500 personnes à la, à la, à la retraite, si vous avez mis, pris aujourd'hui 15 000 personnes, moi, Damaro, j'allais parler des 12 000 personnes Non. Est-ce que j'allais parler de ça Si vraiment vous aviez la volonté d'aller à des élections, est-ce que vous avez besoin aujourd'hui de prendre des motos pour donner au Faya Minimono Non, donner même de l'argent. à quoi on, on sert le jeu. On est dit, soutenez-nous. Nous, nous sommes au courant. Regardez les motos. Hein? Regardez les motos. Faya à hein? Des gens comme ça, ils sont là Non, il faut tout faire pour enterrer l'UFDG, le RPG arc-en-ciel, UFR. Maintenant, c'est vous qui allez être les jeunes leaders. Moi, je vous ai dit, les militants de CELU, ils ne vont pas les laisser. Les militants du RPG ne vont pas laisser le RPG. Les militants du CELU, ne vont pas laisser. C'est ce que vous n'avez pas compris.